Et bonjour à tous les amis, c'est Zou. So, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une ramac de euh, Super Mario 64 euh, Super Mario euh, on Earth Aventure. Je le mets à la fin du son du jeu. Il n'y a pas totalement de son. Voilà. Oh, ok, d'un donc, on a d'autres aventures similaires. Bienvenue Mario, place L à bouton de... Ah pour voir les pièces rouges, fin d'art. On peut faire un bouton RC. D'accord, on a fait le bouton. Voilà. Ah là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc. C'est bon. -ce bah, enfin, pas c'est pour l'air court. Très je Bon. Les pièces, c'est-à-dire des bonbons, c'est super... Ouais. Mmh. C'est quoi cette façon de nager aussi Bon, en vrai. On est là pour... Ouais, le règlement... monde, peut être en vrai. On va organiser des forces. Je vais pas, pas perdre la main de ce genre de... Je va quelque chose à Mario pour se prendre le feu. Hop. Bon, là, on la première étoile. Et tu as cette musique. Bon, bref, what's the great... crack? Ah. Euh, L'arbre. Donc on peut chercher un arbre. Oui ou de ces bois. Donc c'était pas forcément un arbre. Ah c'est peut-être ça. Ouais, c'est sûrement ça. Merde. Merde, ah les plateformes disparaissent. Oh, oh. oh this is what comes out of desk. Ah je peux voir un truc derrière. Je vais essayer un truc. Ah, est ah si, il y a bien. Il bien ma ah, partir de l'autre côté. Je suis tombé. Oh, le Mario fait des trucs bizarres. Ah, je pensais qu'on pouvait monter sur l'arbre. Ah <rire> Oh, oh, bien caché. Yeah. Quatrième. Mais... Oui j'ai pas fait de... Que... Wouah, je t'entends On oui, les 5 étoiles On va les Donc on a 2 étoiles J'ai jamais vu que je mettre ça Epic the waterfall Ah un truc un peu de dos Waterfall Ah mais il y a une flèche Ah mais il y a un coup Ah c'est pas ça Tipeee the waterfall oh, bah, bah, bah, bah. Ah d'accord on voit pop là C'est cool et je on peut pas faire du chat dans une tour, oh, merde. Ah on a déjà trop d'accord. Ah, je sais pas si c'est marqué. Oh merde. Je sais pas, je sais pas si c'était sur le, le site à internet. Ah je crois que c'était marqué Easy, mais bon. Putain. Enfin bah, easy, easy euh... Derrière ici. Non. Oh. Wow. Ok, une 2. J'ai quand même plaisir de retourner oh. sur Marathon 4. C'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Cheater Ah <rire> oh, merde, on le truc chier. Non mais. tellement par... non par euh, non, non, dedans. Waouh! Mais, ce go! Après, Here oui. Alors, on va voir si c'est ça. Present Flux Slide. Ah, non, c'est pas ça. Oh, wonderful. Tipou. Ah, wonderful. Non, j'ai pas Oh, ouais. est pas sous l'eau dépêche le? Oh. À ce Attends, je pense que c'est quatre Et j'entends de l'autre côté. Ah, il y a deux trous. <rire> on prendre le bon Ah, le on va donc le On est dans, on est dans le même endroit. Ouais. Donc ne ah, C'est ça. Ouais, ça. En haut, je suis à non, non, non, je non, non, non, non, non, non, non, je non, non, et non, pas... a choses, il non, hein. pas, pas il y a de que je pouvais faire ça, mais. J'ai suis conscience, mais Oui, hein. Et là Je vais moi hein Il y avait un trou Ah mais j'ai C'est un bloc ça Le pit comme le wa waterfall Jump on the blue blocks Ah blue blocks Ah bah tiens ils sont là Tu peux les casser Non Ohhhh Car on fait en haut des blocs les blocs, les bleus. Les en Très bien, ça oui, Merde. Ah Pardon, je t'ai tué. <rire> compris en fait. Mmh. J'ai un un j'ai compris. C'est une bon là ah, est ah ouais, c'est ça. Oh, c'est intéressant. Ah, mais c'est trop bien, comme il oh, est. Mais c'est trop bien, peu avant Ah ouais. ouais oh, le mec il a voulu dire au droit ah, en arrière Si il y a une regarde par qu'on fond Reste quoi Une pièce rouge Ah, ah j'ai un détecteur de pièces rouges Ah qu'enfin t'en a zéro d'accord Il me dit si c'est là où pas Oh, oh c'est génial ça Oh, oh mais ça c'est bien ça amoureux d'une drama ah, ah, elle est là C'est trop bien le détecteur de pièces rouge après tu les vois. Mais... Ah oui, c'était pas très bien. C'est bien enfin, ouais, ça, revient, ça pas très bien. Oh, bon. Non mais en vrai c'était peut être bien, c'était génial. Tu ne peux pas avoir les couleurs. Je ne sais pas si c'est des pièces rouges ou des pièces pièce normales les détecteurs c'est une fois en fait ça c'est cool en bon. fait ouais, ils sont posés à des endroits où ils ne sont pas apparus au pas ah mais oui ils apparaissent au fur et à mesure les pièces rouges là je viens de remarquer ça ah, je crois que ouais, j'ai pas vu mais je crois que oui ils apparaissent au fur et euh, à mesure que dans ah, ramassé -ce une. c'est une, Ah Ah Ah là, oh, là. plus Ah non, J'arrive à me rattraper. Ah non, il vient là-haut. Ça okay. okay. Allez. Ah non, non. Je suis perdu temps pour rien. En tout cas, je En fait, ça se met sur la tête. On me fait trop penser à ce qu'on fait en fait. Oh, oh. Oh, mais c'est la cause oh, ça Et... Comme si j'ai appuyé sur le bouton par erreur Oh ah, ah, ah, j'ai... J'ai plus de détecteurs de ma hein. Non mais je sais c'est pas un détecteur de pièces rouge hein C'est pas un détecteur de l'ensemble C'est bon toi là, après on arrête, ok Coucou. Bon va attends, ça m'étonne pas qu'il m'y est pris, hein. en en bas. Tiens, peut... j'ai tester. C'est trans en bas, là. Attention. Ok, très On va okay, on tester. Merci à Here we go. Du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et bah très bientôt sur la rue.